Bonjour à tous, vous avez vu j'ai sorti la petite chemise et c'est pas pour rien. Vous vous êtes déjà demandé ce que c'était les championnats Yu-Gi-Oh Qu'est-ce que c'était qu'un championnat de France, un championnat de cartes Ou que dis-je, juste un championnat en boutique Que ce soit pour le jeu vidéo ou le jeu de cartes, la scène compétitive commence de plus en plus à s'agrandir. Il est temps de vous annoncer que moi aussi, j'ai créé ma team pour le compétitif.